Bienvenue les amis, bienvenue! Halloween, Halloween arrive! Oh et bien, salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo, les gars, sur Eurotruck Simulator 2, ça faisait très très très longtemps et je suis très excité de vous présenter cette nouvelle vidéo. Voilà, j'espère que, que ça vous a plu, cette intro. J'espère aussi, surtout, que les vidéos Eurotruck vont de nouveau vous hyper, parce que là, on est parti pour une ambiance Halloween. Alors, vous avez devant vous un nouveau camion, pas n'importe lequel, puisque c'est un Peterbilt, c'est un camion totalement américain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Alors, les amis, je suis sur mon profil, je suis sur mon profil où il n'y a zéro cheat. Je n'ai pas cheaté, pour preuve, vous voyez, mon argent, je suis dans la merde. J'ai refait un troisième prêt à la banque, je vous le dis, c'est la galère, euh, bah, je vais vous montrer tout simplement Mais ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon on est là pour s'amuser, on est là pour rigoler Et puis je vais encore rouler en off parce que je redécouvre le jeu les gars, justement avec ce camion Je redécouvre le jeu, j'aimerais vous présenter tout ça D'abord, donc je vous montre la banque, hein, souvenez-vous on a fait un prêt de 400 000 euh, D'abord on avait fait un prêt de... oui d'abord 400 000, ensuite 100 000 et là j'ai refait 100 000 C'est la galère, mais tout se passe bien j'ai dû revendre euh, mon précédent camion, le Ford. J'ai revendu plein d'accessoires sur mon autre camion qui est utilisé par mon employé, donc pour le renoter. Voilà, qui est utilisé par Petra et qui me rapporte, euh, bah, qui rapporte plus que moi visiblement. En tout cas, voilà. Euh, on va, je fais des compromis pour pouvoir proposer des vidéos qui vont, j'espère, être variées. Puisque les amis, vous le voyez, aujourd'hui le Peterbilt. Alors pourquoi c'est un camion américain C'est un camion qui, pour moi, America. Tu, tu mets dans dans la nuit. En mauve comme ça, c'est film d'horreur. Voilà, je vous le dis, pour moi c'est film d'horreur. Enfin, j'adore les Peterbilt, mais c'est typiquement le scénario de film d'horreur dans la nuit, ça, ce genre de camion. Donc c'est pour ça que j'ai voulu le prendre direct. Je vais vous montrer l'intérieur, mais d'abord la livraison qu'on va transporter aujourd'hui, c'est des Creepy Candy. Donc des bonbons effrayants. Et oui, puisque Halloween approche, donc on est dans une ambiance Halloween, vous l'avez vu avec mes vidéos Planet Coaster. Voilà, j'ai vraiment envie de profiter de l'ambiance Halloween cette année. Alors sans plus tarder, on va tout simplement chercher nos bonbons et donc voilà il va y avoir des livraisons en rapport avec halloween donc euh, voilà des petites décorations d'halloween par-ci par-là on va faire tout ça je vais vous montrer le trajet dans quelques instants vous allez voir ça va être bien sympa hop pas tout à fait centré hein, clairement oh, quoi quoique hop je m'arrête là et attends par contre si j'ai si je me suis bien centré C'est pas mal c'est déjà pas mal Donc l'intérieur avec un crâne ici Que vous allez voir, un crâne ici, un crâne là Et niveau déco il n'y a pas plus que ça On a une lumière d'ambiance d'intérieur euh, Vous l'avez vu dans l'intro de début de vidéo Mais quand il fait jour forcément ça ne fonctionne pas Et puis voilà un petit peu le camion euh, qui euh... Et alors je redécouvre le jeu parce que vous allez le voir les gars Vous allez le voir Mais conduire euh... Mince le suivi de la tête Conduire avec ce genre de camion En Europe C'est pas du tout adapté comme vous le savez ça me fait redécouvrir le jeu. Et c'est très excitant parce que ça fait que je roule beaucoup plus sérieusement euh, dans les endroits où il faut euh, être sérieux. Et ça, ça fait plaisir. Alors, là, on est à Sanok. Donc, une ville en Pologne, hein, si je dis pas de bêtises. Et on va aller ici. Putain, euh... mais on peut pas avoir le nom de la... du pays auquel on va, là. Parce qu'à un moment donné, j'en ai marre d'être approximatif. Euh, si je fais ça, par exemple. Voilà, on est en Pologne et on va en Slovaquie. Voilà, on va en Slovaquie. Euh, je ne sais plus dans quel... Euh... Dans quel le... On va à Banska Bistrika, voilà, bah, c'est en... en Slovaquie, quoi. Donc, d'ailleurs, c'est de la route qu'on n'a pas encore prise, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, voilà, totalement, c'est de la route qu'on n'a pas encore prise. Bon, c'est toujours sympa, mais en tout cas, voilà, on va reprendre un petit peu euh, euh, dans l'ambiance Halloween. Parce que, tout simplement, vous l'avez vu, hein, les dernières vidéos sur la chaîne... Euh, merci à tous déjà pour vos retours et votre soutien Ceux qui suivent vraiment mes autres contenus Vous avez vu j'essaye vraiment de faire de la qualité ces derniers temps Et forcément ça ne porte pas ses fruits Puisque vous en majorité la communauté veut juste du Euro Truck Et puis c'est tout quoi Genre euh, voilà Sans forcément qu'il y ait de, de montage ou quoi euh, Mais c'est pas voilà je comprends parfaitement Donc d'ailleurs j'espère que vous êtes content de me revoir sur, euh, sur Euro Truck là Hop je te passe devant si ça te dérange pas On n'est pas là pour rigoler Alors la conduite va être très différente Qu'en temps normal hein, vous allez me voir prendre très très large puisque bah, je suis large, tout simplement, je suis large et je suis long. J'ai une grande longueur, il faut faire attention à ça. Donc je me suis entraîné hein. tout à l'heure, j'ai quand même bien roulé. Donc euh, voilà, c'est pour vous montrer vraiment, je, je redécouvre le jeu et ça fait plaisir. Parce que oui, ces derniers temps, je faisais beaucoup moins d'Eurotruck, parce que, parce que voilà, tout simplement, parce que c'est la vie. <rire> et puis, euh, beaucoup de lives sur Twitch, n'hésitez pas à me follow sur Twitch, parce que de toute façon, je vais privilégier les, les lives Eurotruck là. Enfin, euh, non, non, attention, j'ai dit une bêtise. Mais bref, je privilégie les lives euh, en ce moment, plutôt que les vidéos, parce que les vidéos maintenant, vous avez vu, j'essaie de les monter, de faire des, voilà, des, des, des, des chouettes vidéos. Mince, attends, je laisse passer, excuse-moi. Et comme mon nez avance, il me laisse passer, c'est gentil. Merci frérot. Bref, euh, forcément j'ai pas à peu près tout le monde, en, en Pologne, c'est pas tous les jours qu'on voit des camions américains. Hop là, le ralentisseur qui fait plaisir. On va sortir de ce petit village. Euh, donc voilà, euh, forcément je, je joue quand même beaucoup moins à Eurotruck ces derniers temps. On a fait euh, bah, vous avez vu la vidéo qui est sortie lundi, justement, euh, rediffusion du live Twitch qu'on a fait avec LCAC Fox et Miss. Et euh, my Godness, c'était génial, la surprise voilà, que Miss conduise. Donc on était à 4 au total. Et, et voilà on a passé du bon temps donc euh, suivez moi sur, euh, sur, sur Twitch et, euh, et donc voilà forcément je faisais plus trop de Eurotruck et encore moins sur cette carrière Et le fait justement d'être passé sur ce camion là Ça change totalement tout Parce que voilà les, les camions américains c'est quelque chose à manier quoi C'est clairement quelque chose à manier C'est pas comme euh, des camions euh, de type européen ou... Où... Ou des voitures évidemment. C'est vraiment différent. C'est vraiment une autre immersion, une autre voilà. Et en même temps, c'est pas American Truck Simulator. C'est-à-dire que les paysages sont toujours aussi beaux et, et c'est que du kiff. Donc voilà, forcément, là je, je redécouvre le jeu. Vous allez voir, c'est surtout dans les giratoires qu'on va prendre des ronds-points. C'est assez terrible parce qu'il faut vraiment assumer la remorque. Il faut la faire monter sur le trottoir. Il faut la faire monter sur le giratoire. C'est pas un problème. Mais le camion, lui, il peut pas. Le camion, il peut pas. de ben, toute façon, vous voyez sa gueule à l'avant, voilà. Il peut pas monter sur les trottoirs lui. Donc lui on peut pas sinon on est bloqué. Donc là voilà on va rigoler sur ce giratoire là. Ça va être assez cocasse. Et c'est ça qu'on aime. Et c'est ça qu'on aime. Donc là on, vraiment je redécouvre. Là en général je le prends ultra rapidement. Et là c'est pas des blagues. C'est qu'on va vraiment le prendre comme des américains. Là tu vois, il faut faire attention à l'avant. Donc à la fois tu prends large et à la fois pas trop non plus. Les véhicules ils te respectent pas. Donc là voilà, là j'ai pas le choix. L'arrière de la remorque là. Il faut qu'on la fasse un petit peu monter, Même carrément monter. Mais c'est comme ça. On n'a pas le choix. Et c'est assez amusant. Et là, on va faire un petit tout droit. Hop. Voilà. C'est assez amusant. Et voilà, ça me fait vraiment redécouvrir le jeu. C'est vraiment une autre façon de, de jouer. Une autre façon de rouler. Amen. Et, euh, et voilà, c'est plutôt plutôt cocasse, donc bref les copains j'espère vraiment, mais vraiment du fond du cœur, que vous kiffez cette vidéo là, j'espère vraiment que vous êtes content de me revoir sur le jeu si oui, faites le moi savoir, vous me bombardez la barre de like comme jamais vous me mettez vos commentaires, vos retours, vos impressions, ce que vous en pensez de tout ça et comme ça je vois si vous êtes hype ou non, parce que clairement euh, bah voilà, pour savoir dans quoi je vais continuer parce que je fais moins de vidéos et j'essaie de faire plus de qualité. Mais si en fin de compte vous préférez de toute façon que je fasse de la quantité sur un type de jeu, même s'il n'y a pas de, de. Voilà. Moi je veux vraiment essayer de, de plaire à tout le monde en même temps en me faisant kiffer. C'est pour ça que pour autant je ne vais pas arrêter mes vidéos euh, qui font pas beaucoup de vues. Mais je veux voir, voilà, je veux prendre la température sur quel type de contenu là en ce moment actuellement vous appréciez. Forcément, on est euh, en septembre et je suis dans une ambiance Halloween. Un petit peu pour vous expliquer mes raisons, mes motivations. Parce que j'adore la mort. Non, tout simplement parce que euh, Halloween... Et j'en ai parlé dans ma vidéo Planet Coaster qui est sortie vendredi dernier. Euh, Halloween, c'est une fête qui m'a toujours fait quelque chose. Et que j'ai jamais pu profiter à fond durant ces précédentes années. Alors, je vais pas jeter la pierre sur des gens. Mais bon, en fait, chaque année où je voulais fêter Halloween, d'une certaine façon, il y avait toujours quelque chose qui faisait que je ne pouvais pas fêter Halloween comme je l'entendais. Ça m'a toujours fait kiffer l'ambiance. Les... Ça m'a toujours fait kiffer d'avoir peur. Ça m'a toujours fait kiffer de faire peur aux gens. Évidemment, attention tout de même, le but n'est pas de tuer les gens. Mais ça m'a toujours fait peur, même si ça peut paraître un peu pervers. Et c'est bizarre ce que je veux dire, mais c'est vrai. Hein. Ça m'a toujours. J'ai toujours kiffé faire peur aux gens. Mais de manière gentille, bien sûr. Mais voilà, créer une ambiance. Et euh, c'est vraiment une phrase de psychopathe ce que je suis en train de dire. Mais vous comprendrez très vite là où je vais en venir. C'est voilà, là où je crée mon parc d'attraction euh, d'horreur. Vous comprenez un petit peu le délire. Ah, je me souviens de cet avion, on était déjà passé par là, évidemment. Mais donc voilà, moi j'aime beaucoup l'ambiance Halloween. J'ai jamais pu vraiment le fêter comme je le voulais. Et euh, voilà, j'adore jouer à des. Enfin, c'est pas vrai que j'aime jouer à des jeux d'horreur. Mais j'aime. Euh, j'aime cette ambiance. Tout simplement, euh, me dire voilà, euh, la fumée. En fait, voilà, c'est ça. Moi j'aime tout ce qui est fête foraine. Alors, fête foraine n'a pas de rapport avec Halloween. Mais c'est le même délire qu'il fait nuit tôt. Il fait nuit tôt, il y a les lampadaires, il y a de la brume C'est ça moi qui me fait kiffer, vous voyez ce que je veux dire ou pas C'est l'ambiance tout simplement de, de fin d'année Mais pas la fin d'année festive Noël La fin d'année euh, <rire> Qu'est-ce que je veux dire Eh, hey, Je fais bien le bruit de la sorcière hein. <rire> Ou c'est peut-être un petit peu le bruit d'un clown Un petit mélange des deux Si jamais il y a des fêtes foraines Ou des parcs d'attractions qui veulent engager un gars Pour faire peur, embauchez-moi de toute façon, j'ai même pas besoin de déguisement. Je fais peur par définition. Donc, c'est formidable. N'hésitez pas à m'embaucher si ça vous intéresse. Évidemment, euh, je coûte très cher. Mais en tout cas, voilà. Voilà. Ça fait plaisir. Je vais avoir des problèmes, moi, avec ce que je suis en train de faire. En tout cas, euh, en tout cas voilà. J'aime beaucoup Halloween. Et donc, cette année, vraiment, j'avais envie d'en profiter. Tout a commencé sur Planet Coaster quand j'ai eu ce, ce déclic. Euh, parce que vous savez que quand... Bah sur Planet Coaster on peut faire des trains fantômes Et dans chaque part d'attraction de Planet Coaster En général on aime bien faire un petit train fantôme Comme on appelle Alors les, les co Là je, je, je parle pour la communauté Euro Truck, Donc je vais pas euh, prendre les termes techniques euh, Dark ride n'est-ce pas Alors attends là on va rigoler Là ça passera pas Mais là ça passe, j'ai croisé mes bras sur le volant Il ne faut pas faire ça euh, Amateur Mais en tout cas euh, oui donc tout a commencé là Oui voilà on peut faire des trains fantômes et puis d'un coup j'ai eu un déclic de faire carrément tout un parc Horrifique Et euh, ouais, j'ai une inspiration de malade pour le coup vraiment Genre euh, vraiment vraiment Ce que vous avez vu vendredi là pour ceux qui ont vu la vidéo Planet Coaster Vous êtes pas prêts pour la suite Et euh, même ceux qui ne s'intéressent pas à Planet Coaster N'hésitez pas à regarder ceux qui aiment bien Halloween ou, ou l'ambiance Je fais un truc je, je suis très content Donc euh, vraiment euh, tout est parti de là euh, J'avais toujours comme optique De profiter d'Halloween entre guillemets De, de je, je, Moi j'aime bien créer du contenu J'aime bien créer des trucs qui font peur comme vous le savez Puisque j'aime faire peur aux gens euh, Attention tout de même euh, Est-ce que je laisse passer le bus derrière me doubler Ou je... je... Hein Qu'en pensez-vous Parce que là il va faire chier tout le monde Alors, Sachant que le, le, le compteur Il est en miles par heure hein. Donc euh, 45 miles par heure Je sais pas à quoi ça correspond Attends, je vais, je vais ralentir, là, en plus, il y a des travaux, là, c'est un peu dangereux. Je vais le, je vais le laisser me doubler, hein, on va y aller tranquillou. Et en plus, il y a un accident devant, là, il y a une panne. Il y a une panne, donc... Ah, bah bon, en plus, c'est un camion, c'est pas un bus. Attends, je mets le clignot juste pour dire que je me déporte un peu. Voilà. Bon, la voiture va me doubler sans problème, je peux accélérer tranquillement. C'est qu'il y a de la bosse, là, dis donc. Hop là, Franck du boss. Donc, euh, ouais, voilà, j'ai envie de profiter d'Halloween. Donc, euh, créer du contenu euh, horrifique. Donc, Planet Coaster, Euro Truck être dans l'ambiance, bien évidemment. Et. Euh, oh, il y, a, y a des travaux partout, dis donc. Et euh, éventuellement, faire des lives jeux d'horreur. Alors, forcément, moi, les jeux d'horreur, euh, c'est un, un peu la galère. Parce que je suis euh, très mauvais, parce que j'ai peur. En fait, concrètement, j'aime l'ambiance. Mais je n'arrive pas à jouer, j'ai très peur. Moi, j'arrive pas à avancer dans les jeux d'horreur. C'est fou. Donc, je sais pas, il y aura probablement des lives horrifiques. Dans les prochains temps, des vidéos sur des jeux d'horreur, peut-être plus même des vidéos sur des jeux d'horreur, parce que moi les vidéos ça me permet de faire des montages, vous préparer des petites surprises, des effets spéciaux. Mais bon, encore faut-il que ça vous plaise, parce que ce ne sera pas du Euro truck par définition. Mais bon voilà, en tout cas, euh, comme ça vous savez vraiment Halloween, j'ai vraiment là envie d'en profiter cette année comme jamais, parce que euh, parce que parce que voilà, c'est vraiment dommage d'ailleurs qu'en France Halloween se soit si euh, si peu fêté. Euh, et je l'entends par je, je parfaitement je, je le dis euh, réellement Parce que réellement Halloween euh, en France euh, C'est carrément tabou quoi Genre, euh, Peut-être pas pour notre génération Pour notre jeunesse tant mieux d'ailleurs Mais ça reste quand même relativement tabou quoi Après c'est sûr voilà le lendemain c'est euh, C'est quoi le, le lendemain là Le lendemain bref que c'est férié vous savez bah, c'est Bref c'est la fête des morts quoi euh, Je sais plus comment ça s'appelle je suis un petit peu débile j'ai jamais été trop dans ce délire-là. Mais, euh, mais en tout cas, euh, donc voilà, c'est tabou. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Américain Là, il y a des beaux travaux, là. À mon avis, ils vont nous faire une très belle autoroute. C'est sympa. Il y a un hélicoptère qui surveille là-haut, donc on va quand même garder les, les distances. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, bon, encore, j'ai pas trop roulé comme un fou, hein, mais je suis débridé. Hein. Sur ce camion, je suis débridé. J'ai voulu me... Eh, hey, je me suis dit, si déjà, on est sur un camion américain... Euh, on va pas commencer à se casser les couilles On a le compteur qui est en miles par heure On sait même pas à combien on roule Donc en fait quand l'aiguille est sur 80 là On n'est pas à 80 km heure Vous le remarquerez très vite On sera aux alentours de 150 Bon évidemment on va pas atteindre ces vitesses là euh, Trop souvent Mais pour vous dire je suis débridé Voilà on en profite C'est toujours sympa Le camion est, est aussi puissant Donc voilà Et on n'a pas l'impression qu'on roule si vite que ça hein. Là regardez je suis à 70 miles par heure Et en fait je suis à 110 km heure mais pour, un, pour, ce, bah voilà, pour ce camion américain, bah, t'as pas trop la sensation de vitesse. Alors ma remorque derrière, c'est pas non plus un truc fragile qui se retourne et qui va... Voilà, c'est 2 tonnes, je crois, de cargaison. C'est des bonbons. Donc forcément, on peut se permettre de rouler euh, à vive allure. Bah, bien évidemment, faire attention euh, au euh, radar. Bien évidemment. Mais euh, mais voilà. Et c'est sympa l'ambiance, vous voyez Il y a plein de sapins, plein de trucs comme ça. Bah, voilà Moi, c'est l'ambiance qui me plaît. Il fait jour. Mais les sapins comme ça, c'est vraiment... Euh, la nuit. <rire> Insupportable mec. Insupportable. Bon donc en tout cas. Euh, en tout cas voilà quoi. On va quand même essayer de, de, de, de rester correct. Bon et puis prochaine destination comme dit, hein, sud de la France, hein, avec le mode euh, le mode. On n'y est toujours pas allé évidemment mais on fera ça. Bien sûr Si vous kiffez toujours autant les vidéos Eurotruck. De cette façon là. Ouais. Bien évidemment Bon est quand est-ce que je pourrais doubler Parce que l'autre il freine devant Il commence à me saouler là Hop Faut prendre en compte que j'ai un long nez devant hein. Bon c'est comme dans la vraie vie Donc j'ai l'habitude Mais je veux dire euh, Faire attention à pas Tu vois Tourner trop vite Et euh, ce, ce serait un petit peu euh, Un petit peu dommage hein. Tout simplement Nous avons des, des, des beaux Volvo là Volvo Transporté par quoi C'est quoi ça C'est un man Mec Je commence à être pas à l'aise. Je commence vraiment à connaître les camions quoi j'ai su direct que c'était un man. Alors certains me diront Bah oui, mais ça se voit. Mais oui, mais moi je suis pas connaisseur de camions. Eh, hey, t'as vu ça Il y en a dans la caboche. Il y en a dans la caboche. Renault, Renault, DAF, DAF, Renault, Mercedes. Renault. Magnifique. Je suis bon, hein. Je suis bon, je suis bon. Très très fort le loulou. Bon, ça je sais pas ce que c'est comme camionnette. Ça c'est du, euh, du DAF. Si j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas à me le dire. Bon, là, j'ai pas eu le temps de regarder parce que je virage, hein, quand même, on va éviter de faire un accident. Mais, euh, mais voilà, hein, c'est pour moi. petit virage. Regardez, c'est bien, c'est une voie rapide, une autoroute. Une voie rapide, il n'y avait pas de péage. Mais, on a des virages. Virage, virage. Et c'est sympa. Virage radio. C'est sympa. Par contre, ça, c'est un peu plus chiant. Alors, on va essayer de gruger tout le monde. Moi, j'ai un camion américain, donc j'impose. Hop, déjà, voilà, j'ai gratté sur une voiture. J'ai gratté une voiture. J'aurais pu gratter celle de devant, malheureusement. Pas possible. Voilà. Et là, j'imagine qu'on va passer la frontière. Pas du tout. Alors là, les bip bip bip que vous avez entendus, c'est les, les prêts à la banque. Hein. C'est les échéances, bien évidemment. Vous l'aurez compris, hein. Ouais, oh, eh oui. Eh, oui, eh, oui. Il y a du trafic, là, dis donc. J'aime bien ce camion Alors Dommage qu'on puisse pas le customiser à donf J'aurais vraiment aimé voilà, mettre plein de trucs Plein de déco Et justement on aurait mis plein de déco d'Halloween Tu vois Genre on aurait customisé des textures Mais euh... Mais du coup on peut pas Du coup je pouvais pas le customiser Je pouvais juste mettre le crâne là-haut Et les crânes sur le volant Et customiser le volant C'est tout ce que j'ai pu faire J'ai rien pu faire d'autre euh... Bon j'ai un petit peu custom le camion J'ai fait en sorte que ça rentre dans les prix euh... D'ailleurs j'ai même fait de la customisation de dieu. Parce que de base il était à je sais plus combien de chevaux Et je crois que là il est à 600 chevaux Un truc dans le genre je suis pas sûr de ce que je dis En tout cas il a entre 500 et 600 chevaux Et j'ai même gratté de la thune En faisant cette customisation là parce que j'ai pris un moteur Visiblement euh, peut-être moins euh, coté, Mais qui fonctionne tout aussi bien Et donc du coup euh, voilà c'était. sinon je pouvais pas l'acheter le camion hein, C'est simple ou alors il aurait eu 300 chevaux Mais euh... bon J'avais pas trop... pas trop envie j'avais vraiment envie de profiter Voilà un camion américain Donc Eh mais c'est super sympa cette route là Je m'éclate Je m'éclate ça se voit sur ma tête ou pas là Oui quand je fronce les sourcils c'est que je m'éclate En moto je fronce les sourcils aussi hein. Si vous verriez ma gueule Sous euh... Sous mon plexiglas euh... teinté Hop là Magnifique tout ça Magnifique bon, on peut parler aussi un petit peu de, de call off euh, c'est assez amusant parce que au moment où cette vidéo sort, la bêta de Call of Duty Modern Warfare 2 sera terminée. Et j'y aurais joué. Alors que là, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore joué à la bêta de Call of Duty Modern Warfare 2. Et c'est rigolo? C'est rigolo. Du coup, euh, bah du coup on va pas en parler parce que euh, on arrive à destination. C'est con hein <rire> Non mais voilà parce que j'ai des.. Euh, je suis à la fois hype par MW2, à la fois j'ai des a priori, forcément. Ils savent comment nous vendre du rêve. Là, on n'a pas le temps d'épiloguer ou de débattre là-dessus. Pour ceux que ça intéresse, Call du Duty. Hein. Mais euh... raconte pas ta vie, connard. <rire> mais mais euh... voilà, au moment où la vidéo sortira, j'aurai déjà mon mon vrai avis en ayant joué au jeu. Alors qu'actuellement, non. Donc, c'est assez rigolo. Je, je trépasse d'impatience. Je voilà, je je suis tout excité, bien évidemment. Euh... Bien évidemment. Hop là, vous avez vu euh, des euh, DAF Non, c'est des Volvo toujours. Des Volvo, c'est que les Volvo qui se font. Euh... Ah ouais Qui roule en Volvo euh, fini sur le dos. Bon, pourquoi pas C'est original comme phrase. On a tous les deux verts là ou pas Non, très bien. Hop. Allez-y, monsieur. Mais j'aime beaucoup ce camion parce que vraiment, comme dit, je. Je redécouvre le jeu, c'est vraiment une autre façon de rouler. Malgré en plus d'être débridé, c'est ça ce qui est rigolo. Mais voilà, dans les carrefours, faut faire ultra. Euh ultra gaffe, genre même la largeur, regarde là, j'aurais pu taper le camion là en faisant euh, faute d'inattention donc euh, c'est donc vraiment cool, après voilà, je vais vraiment rouler en off, rouler en off rouler en live sur Twitch euh, voilà, donc vraiment, euh, suivez-moi à fond les ballons, alors là par contre on va pas voir le feu ah si, je le vois là, voilà ça aurait été un petit peu fort embêtant bonjour madame, vous êtes en jupe voilà, c'était au cas où vous ne le saviez pas, j'avais envie de le dire <rire> ça sert à rien ce que tu dis on a passé la frontière d'ailleurs. Je m'en suis même pas rendu compte à quel moment on a passé la frontière. C'est vraiment génial l'espace Schengen. C'est top ça. Vive l'Europe. Alors, le feu est au rouge. Mais on est avec un camion américain. Donc j'ai le droit de tourner à droite même si le feu est rouge. Ah non. C'est bien dommage. On aurait pu gruger le système. C'est vrai que les carrefours sont très grands comme aux Etats-Unis là. On s'y croirait presque. On s'y croirait presque. Ne me demandez pas si je vais retourner sur American Truck. Vous connaissez la réponse. Hein Merci à tous. Et alors c'est bien. Tout le monde est hypé par le nouveau DLC là euh, d'American Truck là. Ouais, bah c'est bien. Ça rajoute plein de de pauvreté encore. <rire> non, je rigole les gars. Je rigole, je rigole, je rigole. Vous connaissez mon avis sur American Truck et c'est trop cool que les gens kiffent. Mais voilà, moi c'est Euro Truck euh, Forever euh, for many region... regions regions. Hop là on est arrivé Alors attends parce que du coup les manœuvres aussi c'est assez cocasse Donc voyons voir on peut pas tout faire C'est à dire que ça euh, Ça il faut pouvoir le faire demi-tour Or faire demi-tour c'est pas possible Donc il faut rentrer en marche arrière Or rentrer en marche arrière c'est pas possible vu la route qu'on a Donc en fait on a pas le choix et on va devoir faire ça C'est tout réfléchi On n'a pas le choix on peut pas faire autrement Là en marche arrière avec ce camion ça aurait été pas possible Il aurait fallu euh, On n'aurait pas pu faire demi-tour je veux dire Genre, Regardez déjà là sans taper le grillage voilà tu vois un petit peu le délire Tu vois un petit peu voilà tu vois T'as compris rien de bien grave hein, J'ai la protection devant hein. C'est pour ça que j'ai mis le, le pare-buffle je sais pas comment ça s'appelle J'appelle ça un pare-buffle voilà j'ai envie monter des mots maintenant Mais bon vous voyez un petit peu le délire quoi Et là je ne suis pas rangé Et je ne serai pas rangé à mon avis Oh si c'est bon je suis pas droit mais au moins L'essentiel c'est qu'on soit euh, arrivé et validé. Et ça c'est cool. Euh, D'ailleurs j'ai fini euh, l'event à NAVRE. Hein. Euh, voilà, mais je pense que vous le, vous le saviez. Voilà, je, il fallait que je le place quand même. Donc maintenant on a le droit à des super hologrammes dans le camion de. de, de c'est génial, c'est formidable. Voilà les gars, euh, on a de moins en moins d'argent. C'est tout à fait normal. Alors euh, normalement la banque, voilà, euh, ça me fait que ça, hein. forcément, découvert enfloué, votre compte est à découvert, découvert enfloué, ça ne fait que ça et c'est pour ça que vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Moi j'ai dit je ne cheat pas. Je ne cheat pas, donc je joue le jeu et c'est comme ça. Moi, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à tellement rouler et tellement gagner de la thune qu'on est assez pour se racheter un camion et réemployer quelqu'un. Mais je pense que c'est un gouffre financier. Je pense qu'on est dans un gouffre financier, mais bon. Ah, les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo encore une fois. Je compte sur vous si c'est le cas. Un maximum de pouces bleus, vos commentaires que je vais lire et que je vais répondre avec grand plaisir, bien évidemment. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. D'ailleurs, vendredi, nouvelle vidéo. Voilà c'est tout <rire> oh, Arrête Ciao tout le monde